Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un live donc j'ai l'impression que c'est encore un exercice nouveau pour moi alors que ça a été un exercice fait déjà euh, j'avais envie de vous faire cette vidéo euh, tout simplement parce que j'aimerais vous parler de quelque chose qui m'a inspiré justement hier sur euh, des remarques que j'ai eues euh, quand j'étais enfant et qui m'ont, qui ont été assez remuantes pour moi, <rire> j'ai pris du temps à me dire si j'allais en parler ou pas, et il me semblait que c'était important, parce que mon intention est tout simplement que cette expérience que j'ai vécue, qui a été lourde, pesante, euh, et malgré tout très constructive pour moi bien sûr, euh, puisse contribuer à, à vous aider. Voilà, mon intention à travers cette vidéo c'est justement de vous offrir les bienfaits, les fruits de cette expérience et je souhaite en tout cas que ça, vise, ça vous évitera de faire des gros détours quand bien même l'expérience est, est toujours riche et juste. Alors je ne sais pas pour vous mais euh, moi j'ai eu pas mal de remarques quand j'étais enfant euh, comme quoi que j'étais quelqu'un de difficile et j'étais quelqu'un de compliqué. Et c'est des remarques et des jugements qui m'ont suivi assez longtemps, on va dire. Parce qu'il ne s'agit juste pas de ma famille, mais ça peut être aussi dans une relation de couple que j'ai eue, en l'occurrence, où j'ai reçu ces remarques-là. Tu es compliqué. Avec toi, c'est toujours compliqué. Tu es vraiment quelqu'un de difficile. Tu n'es pas facile à vivre. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Mais en tout cas, pour moi, ça a été super compliqué de recevoir, d'avoir de, ces impacts de ces remarques-là. Parce que du coup, j'ai grandi en me disant que, que j'avais un problème, que je n'étais pas quelqu'un de bien, que j'étais pas quelqu'un de convenable, vu que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on reçoit ça euh, c'est sûr que ça ne contribue absolument pas et ça écrase notre... En tout cas, moi, ça m'a écrasé ma confiance en moi et mon estime de moi. Parce que ce que je suis, à l'image de l'autre et de ce que me renvoyait ma famille, était que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Et en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait Qu'est-ce qu est que ça a créé en moi C'est tout simplement que j'ai mis tellement d'années à à faire en sorte que ces gens-là qui sont ma propre famille ou cette personne avec qui j'ai vécu j'ai tellement voulu qu'ils changent d'avis j'ai tellement voulu qu'ils aient d'autres propos sur ma personne mais cette, cette réparation-là m'a coûté énormément cher en fait parce que je me suis pliée en quatre pour plaire à l'autre je me suis, euh, j'ai renié ma propre personne j'ai renié mes besoins j'ai renié qui j'étais pour plaire pour, euh, euh, pour faire en sorte que l'autre même pour faire en sorte que l'autre ait d'autres propos à mon égard que ces mots là en fait et je vais vous faire une confidence euh, bah, tous mes élans tous mes efforts ont été vains ont été vains et en fait je ça a été compliqué parce que c'est compliqué déjà d'être en, en contre nature avec soi même avec ce qu'on est et d'aller courir après quelque chose dont on n'a aucune mainmise qui est l'autre c'est à dire qu'on ne peut pas changer l'autre on ne peut pas euh, avoir une influence quelconque sur l'autre donc c'est une démarche qui est longue et qui m'a coûté cher en fait et là j'ose je, je, exposer je, je vais vous livrer ça parce que c'est super important je souhaite vraiment que cette vidéo puisse contribuer à ce que ce soit pas le cas pour vous c'est que euh, je suis allée jusqu'à euh, choisir euh, une personne euh, avec qui j'ai vécu euh, 10 ans, euh, euh, tout simplement parce que cette personne correspondait à, à ma famille, en fait. Et euh, tout ça, dans l'espoir de dire wow, « Waouh, ok, par projection, peut-être que, peut que moi aussi on va m'aimer. Euh, peut-être qu'à travers ce choix, euh, ben on va dire « Ah, ça y est, euh, c'est quelqu'un de bien. Euh, » Non, en fait parce que c'est difficile de se mettre au sacrifice de quelque chose qui ne répond pas à votre cœur, tout simplement. Et dix ans, c'est long. Dix ans de ma vie, c'est long. Et, et suite à ça, justement, j'ai osé, à partir de là, j'ai compris que cette quête était vaine et qu'il était temps pour moi de me reconstruire. Et en fait, ce qui est aussi important de vous dire, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la bascule entre avant et maintenant c'est tout simplement parce que euh, il y a vraiment eu une période de ma vie où cette remarque était devenue une vérité à l'intérieur de moi. J'étais convaincue que j'étais quelqu'un de difficile et compliqué. Et plus j'en étais convaincue, plus j'en vibrais à l'intérieur de moi et plus les gens à l'extérieur de moi me le disaient. Et donc du coup, euh, le résultat c'est que du coup, j'ai eu des relations de couple qui me validaient justement que j'étais quelqu'un de compliqué jusqu'à ce que je change, jusqu'à ce que je prenne conscience. Et là, effectivement, aujourd'hui, je ne suis plus câblée sur ce propos-là parce que ma vibration a changé, parce qu'il y a une réelle prise de conscience, parce que, au delà de la prise de conscience, il y a des actes, il y a des positionnements qui ont été faits qui fait que, euh, qui fait que mon regard vis-à-vis -vis de moi-même a changé et le regard de l'autre a changé également. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Euh... alors quand quelqu'un vous dit tu es compliqué tu n'es pas quelqu'un de facile à vivre avec toi c'est toujours difficile et toujours compliqué la première chose que j'aimerais vous dire c'est que quand vous entendez ces propos là gardez bien à l'esprit que ce que dit la personne lui appartient voilà ce, ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose ou quelqu'un pose, parce que là la personne pose un jugement sur vous ce n'est pas parce qu'une personne pose une remarque et un jugement sur vous que ça veut dire que cela est vrai cela est vrai pour la personne mais il est important à partir de là que vous apprenez à vous connaître qui vous êtes, est-ce que vous pensez vous-même que vous êtes quelqu'un de compliqué est-ce que vous pensez que vous êtes quelqu'un qui est difficile à vivre si la question est non, alors ne remettez pas en cause ce qui est à l'intérieur de vous. Restez connecté et ancré avec votre propre vérité. La personne en face de vous a sa vérité et c'est ok. Si vous ne la comprenez pas, cette vérité-là, vous avez la possibilité de, de venir vers la personne et lui demander en fait. Ok, okay. tu as émis une remarque qui me touche. La question c'est en quoi est-ce que tu penses que je suis quelqu'un de difficile et compliqué et à ce moment-là, vous auriez la réponse. Et vous allez voir, à 90% des cas, <rire> par expérience, que quand quelqu'un vous dit que vous êtes compliqué et difficile, c'est parce que la personne, ce qui est compliqué pour la personne, c'est quoi en fait Ce qui est compliqué, c'est que vous, vous n'adhérez pas à son monde. Ce qui est compliqué pour, pour cette personne-là, c'est que vous soyez différent, vous pensez différemment. Vous ne voulez pas rentrer dans son moule en fait. Et c'est ça qui est compliqué pour la personne. Donc, quand une personne vous dit que vous êtes difficile et compliqué, il ne s'agit pas de votre personne. Il s'agit de l'incapacité, à quel point c'est compliqué pour la personne, de vous réduire et de vous mettre dans son panier. Il y a une forme de manipulation hein, dans cela. Parce que c'est une, une façon de contraindre l'autre à, à fédérer, en fait. Donc, euh, c'est important de remettre les choses à leur place. En réalité parce que une fois que vous avez conscience de ça vous allez voir que euh, que chaque fois que vous allez être confronté à cette situation là vous allez pouvoir remettre les choses à leur place au lieu de le prendre et de vous impacter personnellement vous remettre en question personnellement ou pire encore comme moi j'étais convaincue que j'étais quelqu'un de difficile parce que c'est quelque chose qu'on m'a tellement répété ça c'est un fait la deuxième c'est que j'étais en incapacité de dire que ce n'était pas vrai Contrairement à aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, je suis euh, comment dire, totalement connectée avec ce que je suis et justement aujourd'hui, j'ose dire non, ce que tu dis là, je l'entends, c'est certainement ta vérité, mais je ne peux pas la recevoir. Voilà. Et justement, quand je dis ça, ça rejoint vraiment Krishna Krishnamurti qui avait dit quelque chose qui me touche profondément, c'est que personne, personne ne peut te faire du mal si tu ne l'autorises toi-même. C'est d'une telle puissance. Pourquoi Parce qu'il est tout simplement en train de nous dire quoi en fait. C'est que peu importe ce que les gens peuvent dire sur vous, vous, en, vous, en, vous vous en sentirez blessé que si vous recevez ça dans votre espace de vie, dans votre monde à vous. Vous êtes le seul à avoir le dernier mot sur quoi que ce soit qu'on puisse dire, c'est à vous de dire, ok, est-ce que j'ouvre les étaux Est-ce que je prends ou je ne prends pas Est-ce que ce qu'il dit est vrai et c'est intéressant pour moi et je le récupère ou est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai et je ne le récupère pas du tout ou est-ce que ce que dit l'autre au final a une vérité, renvoie quelque chose qui, ça me renvoie quelque chose ça touche quelque chose chez moi et peut-être que je peux m'en servir pour, pour m'aider à grandir, pour m'aider à ouvrir mon cœur, pour m'aider à ouvrir ma conscience et là c'est autre chose encore mais c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez, c'est toujours vous qui avez le dernier mot donc on ne peut pas dire non plus euh, euh, j'aime pas trop cette expression de dire oui c'est un manipulateur d'ailleurs quand les gens viennent me voir je ne suis pas partisane de mettre les gens dans une case c'est tout simplement qu'on on ne peut rien subir on ne subit pas les choses on les subit que quand on les accepte on les subit parce qu'il y a un accord inconscient certes mais il y a un accord à à à donner du crédit à ce que dit l'autre. Alors vous allez me dire, mais enfin quand j'étais petite comment ça s'est passé J'ai accordé crédit. Ben dans l'impuissance ça fait partie de, de la vie. Dans l'impuissance dans lequel j'étais, euh, pour pouvoir survivre à cette situation et être aimé de ma mère, de mon père, de ma famille, ben j'ai dû j'ai accepté justement. J'ai dit ok j'accepte ce que vous dites et je vais faire au mieux en fait. Mais ça faisait partie de la règle du jeu, ça faisait partie de l'expérience. Oui, j'ai acquiescé, inconsciemment, mais oui, j'ai acquiescé. Est-ce que j'ai un jugement à poser à propos de ma famille Absolument pas. Parce que chaque personne se positionne de manière juste. Si la personne en face de vous vous, vous, vous confère de tels propos, c'est qu'il y a du sens pour lui. Pourquoi C'est ça que vous auriez besoin d'aller comprendre, justement. Si vous avez envie de prendre soin de la relation, bien entendu. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions déjà jusqu'à là <rire> parce que je suis bien partie euh, donc en fait euh, ça nous demande quoi en fait dans tout ça, en réalité euh, ça nous demande d'avoir la conscience de remettre les choses à leur place euh, d'avoir du discernement ça c'est sûr le discernement que ce que dit l'autre lui appartient en réalité et ce qui résonne chez moi m'appartient en réalité et ce n'est pas parce que la remarque et le jument que je reçois réveille quelque chose en moi que ça veut dire que c'est la faute de la personne la personne n'est pas responsable de mes blessures et ce qui se vit là c'est uniquement une blessure qui est réactivée cela m'appartient les propos que dit la personne cela lui appartient et ce discernement là nous demande d'être en conscience, en réalité. Mais il suffit juste de cela, en fait, pour remettre les choses à l'endroit, tout simplement. En même temps, apprendre à vous connaître est un élément important, parce que vous ne pourrez jamais... C'est, comment dire, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à reconnaître euh, vos besoins, euh, vos qualités, ce qui est important pour vous, et plus vous serez à même en fait de vous positionner par rapport à vous-même, et donc par rapport à l'autre. Euh, et, et, euh, et en même temps, cela rejoint aussi ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun a sa vérité, la vôtre n'est pas plus vraie que le, celle qui est en face de vous, même si ça fait mal, même si ça fait mal, mais la vérité de l'autre a du sens autant que la vôtre et ça nous demande justement d'être si on a envie de prendre soin de la relation d'être dans cette tolérance on peut ne pas comprendre la vérité de l'autre mais on peut au moins euh, s'ouvrir à l'entendre et à la respecter au moins euh, voilà qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre euh... Ben, je crois que j'ai absolument tout dit <rire> je suis en train de voir parce que j'ai pris mes notes euh... et bien il y a, il y a une expression euh, c'est très enfantin mais je trouve ça tellement vrai euh, qui est euh, c'est toi qui dis, c'est toi qui es mais ben, enfin, pourquoi on l'oublie <rire> et effectivement c'est vraiment ça quand quelqu'un dit quelque chose ça lui appartient pleinement voilà, donc ça c'est aussi euh... Euh, Il y a aussi une chose que, que j'aimerais aussi soulever, effectivement, c'est que les gens, j'entends les gens disent, euh, dire souvent est-ce que je l'ai noté ou pas euh, euh, Oh non, moi je, je, je l'ai formulé autrement, donc je vais vous le dire autrement. Vous ne, ah oui, voilà. Il y a une chose qui est importante, c'est que. Ah oui, il y a des gens qui ont des réflexions du genre « Oui, mais moi, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus d'accord qu'on me juge. » C'est une mission impossible. Mais vous, vous partez pour être en guerre avec tout le monde. Parce que ça veut dire que vous, à ce moment-là, vous devenez le, le, le, le dictateur de votre propre monde et, et, et de votre espace de vie. Ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de penser librement, n'ont pas le droit d'avoir de, de, un autre angle de vue que vous, alors que vous-même, vous revendiquez cet angle de vue qui est différent de la leur, de l'autre. Alors, pourquoi je dis ça C'est en réalité que la meilleure façon de sortir de ce, de ce jugement-là euh, tel que c'est là, c'est justement, la première chose, c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai, c'est que c'est d'accepter qu'on puisse vous juger. Accepter en fait que l'autre puisse avoir une opinion euh, fausse de vous. Accepter que l'autre puisse euh, vous voir à bien, vous voir à mal. Accepter que l'autre ait son opinion en fait. Parce que chacun est libre. Chacun est libre de penser à sa façon. Chacun est libre de voir l'autre à travers ses propres filtres. Voilà. Et dès lors que vous accepterez ça, vous ne serez pas en guerre avec les gens vous allez tout simplement vous repositionner à partir des propos qui sont dits. Donc en fait, ce n'est pas la personne que vous allez attaquer. Non, vous allez juste remettre en cause le propos qui se dit. Et ça, ça change tout en fait, dans la relation que vous allez avoir avec, avec l'autre en fait. Je vous dis ça et je vous précise ça parce que jusqu'au moment où j'ai compris ça, moi j'étais en guerre avec tout le monde justement parce que je n'autorisais pas qu'on puisse avoir un jugement sur moi ayant tellement souffert de ça quand j'étais enfant et aujourd'hui j'ai compris la subtilité de... il y a une subtilité entre la personne et le propos qui est là en fait, et du coup euh, vous pouvez ok, quand quelqu'un vous aimez, vous aimez justement ce jugement de vous aimez ce jugement de tu es compliqué, tu es difficile ok, si la personne le dit c'est que ça a du sens la première chose que si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure c'est repositionner, vous posez la question à l'autre que tu dis que, que, que je suis difficile et compliqué en fait et vous auriez la réponse de pourquoi elle le dit ne le prenez pas pour vous, déjà et en même temps ce qui est important c'est selon la réponse que vous allez obtenir ou pas en fait repositionnez-vous par rapport au dire repositionnez-vous, oui je suis d'accord, non je suis d'accord, ce que tu dis là t'appartient. moi c'est pas mon point de vue, je ne juge pas, je ne pense pas que je suis quelqu'un de compliqué et difficile. Généralement ces remarques-là de je suis compliqué et je suis difficile amènent vraiment, en tout cas moi, de ma propre expérience, c'est la difficulté que l'autre a, que vous soyez libre, vous, de penser différemment que lui, que vous puissiez vous positionner différemment de, de lui, et c'est ça qui est compliqué pour l'autre, c'est cette liberté que vous prenez vous, qui est difficile et compliqué pour l'autre et, et, et, et ça, ça lui appartient effectivement ça lui appartient euh, de, de s'ouvrir à être tolérant, ça lui appartient euh, de ce que ça vous renvoie ça, ce que ça lui renvoie le fait que vous soyez libre et ouvert voilà, et en même temps là je parle aussi beaucoup de quand on reçoit cette remarque comment c'est et l'impact que ça peut avoir sur ça, mais ça amène aussi à être vigilant quand même dans les remarques qu'on peut émettre à l'autre, quoi. Euh, je, je fais appel à toutes les mères, en tant que moi, je suis mère aussi, de, de pouvoir euh, dire à un enfant euh, « mais tu, tu es vraiment un enfant qui est compliqué et difficile ». Mais moi, je, je souhaite que cette vidéo euh, vous permette de mesurer les impacts de ses propos auprès l'enfant parce que l'enfant qui reçoit ça dit immédiatement, il saisit l'information parce qu'il n'a pas la capacité et la force d'avoir cette conscience de, de remettre les choses à leur place, en fait, et de se positionner différemment, parce qu'il est encore en, en dépendance vis-à-vis -vis des parents à ce moment-là. Donc ça peut être quand même assez impactant. Euh, J'appelle aussi à nous, en tant que frères et sœurs, de, de ces remarques qu'on peut dire entre nous ou entre amis, effectivement, euh, et de, au lieu de pouvoir dire « tu es quelqu'un de compliqué » ou « tu es quelqu'un de difficile, hein, c'est difficile d'être avec toi, c'est compliqué », je nous invite juste à prendre la responsabilité de notre propre vulnérabilité, de notre propre vulnérabilité à ce moment-là, juste exprimer waouh c'est tellement difficile pour moi quand je vois que, euh, que tu ne peux pas me rejoindre en fait, euh, quand je vois qu'on qu ne peut pas partager ce qui est important pour moi et, et j'aimerais tant en fait qu'on puisse être ensemble et, et, parce que j'ai un besoin derrière. Et, et, et en fait s'ouvrir à cette vulnérabilité à notre propre impuissance c'est ce qui nous rend le plus humain en réalité donc euh, donc au delà du jugement je, je, je nous invite tout simplement à, à nous ouvrir voilà c'est vraiment ça je crois qu'il a envie de terminer sur ça sur notre propre vulnérabilité sur notre humanité sur euh, ce qui fait qu'on peut on, sur, sur ce qu'on désire en fait, sur euh, la manière dont on aimerait rejoindre l'autre et, et, et pouvoir exprimer tout simplement notre tristesse quand, quand l'autre ne peut pas nous rejoindre et ça c'est humain aussi. Mais ça n'a pas le même impact euh, que de poser un jugement vis-à-vis -vis de l'autre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Euh, j'espère que, en tout cas elle, elle vous a inspiré euh, que mon histoire, que le partage de cette expérience euh, et en tout cas vous a aidé à, à ouvrir les yeux, à être vigilant sur les mots qu'on utilise pour prendre soin de la relation avec soi-même et avec l'autre euh, et aussi euh, de prendre soin de soi par rapport aux, aux remarques qu'on reçoit et, et, et voilà <rire> je vous remercie infiniment je vois qu'il y a certaines personnes qui sont là si vous avez des questions sur ce sujet là ou si vous avez des remarques si vous avez n'importe quoi qui, qui vous a touché dans cette vidéo n'hésitez pas à, à me poser les questions et, et je serai ravie de vous répondre je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite au revoir